Salut à tous, on est de retour sur le plateau de TV Debout, Place de la République. Et on est content de vous voir, on est avec Marina qui est à ma droite. Il faut que tu parles dans le micro. Bonjour. <rire> Salut Marina. Bonjour, bonjour. Et avec Johan. Salut. On va lancer une soirée un peu particulière avec une thématique un peu autour du tafta. C'est ta tisa. Tous ces mots un peu barbares qu'on entend régulièrement euh, justement parce que samedi 4 donc samedi qui arrive sera une journée un peu thématique de ce combat contre le TAFTA qui est aussi un des grands enjeux des mois à venir au delà de la loi travail qui en a un peu d'ailleurs la, la deuxième phase de la même pièce on a l'impression c'est à dire le pouvoir des entreprises sur les peuples et sur les gouvernements et du coup on a invité joanne et marina à nous rejoindre Bonjour. pour nous expliquer déjà premièrement parce que toi, tu es, en fait, es à la tête de, du pôle anti-TAFTA Non, tu n'es pas à la tête, tu fais tu fais partie, pardon, excuse-moi. Elle est représentante du pôle anti-TAFTA. Horizontalité oblige, en fait. On a constitué le pôle TAFTA le 12 mai, avec Julien d'économie debout, moi d'avocat debout, je fais partie de cette commission-là, David de l'écologie et Johan de Stop TAFTA, qui donc, a rejoint ce pôle donc, le 12 mai et euh, en fait ce pôle s'est donné quand même plusieurs missions la première c'est d'informer le public sur ce qu'on essaie de ce soir ça va être un gros objectif pour la journée du 4 juin dont je vais vous parler ensuite premier objectif donc informer l'opinion sur ce que sont ces traités transatlantiques le deuxième, euh, le deuxième objectif c'était d'agir et de proposer donc là aussi encore objectif de, de ce samedi 4 juin où en fait on va faire intervenir des gens et c'est de réfléchir ensemble sur les actions concrètes qu'on pourrait mener et euh, la troisième, euh, le troisième objectif, c'est de promouvoir la position de Nuit Debout Paris, bien sûr Paris, alors que d'autres villes nous suivent, promouvoir cette position euh, anti tafta et anti-CETA. que Vous voyez déjà sur la place, la banderole est à côté de l'accueil. Alors déjà, on va reprendre un peu au départ parce que le TAFTA, tout le monde a l'impression de savoir ce que c'est parce que tout le monde voit des textes passer sur le TAFTA, mais finalement, au-delà de fait de savoir que c'est un traité transatlantique, c'est-à-dire un traité entre l'Europe et le continent américain, on n'en sait pas grand-chose. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, euh, le ceta et le TISA, dont on sait encore moins de trucs. C'est quoi le TAFTA concrètement Là, je vais peut-être laisser euh, la parole à Johan, du coup. Donc moi, c'est Joanne. Je, je représente le collectif Stop TAFTA, qui est un regroupement de 75 organisations de la société civile. Donc, en gros, le TAFTA, le CETA, ce sont deux accords donc, de commerce et d'investissement qui sont d'une part négociés en toute opacité par, d'une part, l'Union européenne et donc le Canada pour le CETA et les États-Unis pour le TAFTA. Donc, en gros, il s'agit... Euh, D'abord, logistique numéro un, c'est de supprimer tous les droits de douane restants de part et d'autre de l'Atlantique. C'est-à-dire, c'est encore, euh, on va dire, cette, euh, cette taxe que l'on doit payer quand un produit arrive sur le continent européen ou euh, vice-versa sur le continent C'est libéralis li libéralisation de l'import-export, en gros, voilà. entre les États-Unis et l'Europe. Le but, c'est de réduire toutes ces taxes restantes, donc ces droits de douane restants, sur tous les secteurs qui sont déjà très bas. Or, il y a encore quelques secteurs, dont l'agriculture, qui sont encore très protégés, qui ont encore des droits de douane élevés. C'est notamment pour protéger la sécurité alimentaire de l'Union européenne, le modèle agricole français. On en parle beaucoup avec la crise agricole en ce moment. Tu veux dire que c'est au-delà des droits de douane Une question de libéralisation un peu, des protections qu'on peut avoir nous par rapport aux produits qu'on importe bah, En fait, ces droits de douane, c'est déjà des protections. Parce que ça permet justement d'empêcher l'entrée de produits qui sont moins chers, euh, en provenance du Canada et des états et unis donc, Tu veux dire que le produit de base, qui est un peu, un peu cheap, un peu mal conçu, finalement, il ne euh, cherche pas à venir s'implanter sur le sol européen parce qu'il y a des droits de douane qui sont pas rentables pour lui Et donc pour ça lui. trop cher, exactement. Donc ça, c'est l'objectif numéro 1, l'abaissement des droits de douane. L'objectif numéro 2, qui est le véritable objectif, parce que comme je le disais, les droits de douane sont déjà très très faibles de part et de l'Atlantique, dans le cadre de libéralisation du commerce avec l'accord du GATT après la deuxième Guerre mondiale, puis après l'OMC. C'est « General Agreement on Tariff and Trade ». Donc c'est un accord qui a été signé après la Seconde Guerre voilà, mondiale sur l'abaissement des tarifs douaniers. Et puis après, il y a eu l'avènement euh, euh, avec l'OMC qui a pris le relais du, du GATT. Donc l'abaissement des tarifs douaniers est déjà en marge depuis euh, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc le véritable objectif qu'introduisent ces deux accords, c'est euh, la convergence réglementaire. Donc de quoi il s'agit, c'est réduire un maximum les différences entre les normes et les différentes lois, par exemple de tout ce qui définit le cadre sanitaires, les protections euh, liées à l'environnement. Euh, donc c'est toutes ces choses-là... En fait, qui... c'est essayer de trouver un terrain d'entente, de niveler euh, ce qui se passe entre l'outre-Atlantique, voilà. le, le, donc... c'est-à-dire le continent américain, et l'Europe. Sauf que euh, ça veut aussi dire forcément, parfois, niveler vers le bas, c'est-à-dire s'aligner sur leurs conditions en à fait, eux. En fait, ce qu'on va vous dire dans les, dans les termes un peu officiels, c'est qu'on veut harmoniser les normes. <rire> Ils vont dire qu'on veut absolument écrire les normes du XXIe siècle en termes de droit commercial et, et, et de l'investissement avant que la Chine le fasse, parce que forcément la Chine va nous envahir avec des normes... L'argument principal, euh, c'est lutter contre la Chine et être ça, plus fort C'est un, un peu l'argument géopolitique, géostratégique, qui ne tient pas debout, parce que quand vous regardez dans le passé... Tous les accords de libre-échange, quand vous avez deux puissances économiques qui essaient de négocier pour harmoniser soi-disant leurs normes, donc pour arriver à une convergence réglementaire soi-disant vers le haut, ça n'arrive jamais parce qu'ils ont forcément des intérêts divergents, ils ont forcément des systèmes normatifs, des réglementations qui sont différents. On, on va essayer juste, je te coupe un, on, va, on va rentrer dans le détail plus tard, mais là c'était juste pour faire une intro, voilà, pour dire aux gens, ça. voilà. Donc, en donc gros, là ça va arriver vers un nivellement de ce qu'on pense, et on est même sûr, parce qu'il y a eu des fuites récemment qui l'ont prouvé, qu'on va arriver vers un nivellement vers le bas euh, de nos normes sanitaires, environnementales, sociales, etc. etc. Donc là c'est l'objectif numéro 2. Et pour arriver à ces deux objectifs, on va outiller les multinationales avec deux principaux mécanismes. Le premier, c'est l'arbitrage d'investissement. Donc, C'est une justice privée qui contourne la justice des États de l'Union européenne. En gros, ça veut dire... J'essaie moi de parler euh, le 4 ans et demi, c'est-à-dire mon niveau. Euh, en gros, ça veut dire que euh, si cet accord est signé tel qu'on pense qu'il est en train d'être conçu... Euh, demain, les multinationales pourront attaquer un pays comme Philippe Maurice l'a fait pour l'Australie par exemple et pourront, en, euh, en gros dire euh, vous voulez pas de, de roundup sur votre sol mais nous du coup c'est pas commercial pour nous donc on vous attaque et, et c'est pas des, des, des, comment dire, des, des arbitrages euh, qui ont lieu sur les tribunaux euh, du pays concerné, mais qui ont lieu par des personnes qu'on va choisir un peu pour intervenir en tant qu'arbitre et qui peuvent être potentiellement des lobbyistes et des gens qui sont un peu jugés partis. Voilà, hum. c'est des avocats d'affaires bon ça. Voilà et donc ça c'est le premier mécanisme et le deuxième mécanisme pour aller ra rapidement c'est ce qu'on appelle en fait les instances de coopération réglementaire qui seront mises en place Via ces deux accords, le Ceta et le TAFTA, qui seront des instances technocratiques qui ne sont pas élues, donc qui n'auront pas de mandat populaire et qui là vont donner toute la place, encore une fois, aux multinationales et à leur lobby pour avoir leur mot à dire sur telle réglementation, sur telle loi, elles pourront amender, voire, on pense, opposer un véritable veto à tout ce qui est toute, toute loi en fait qui irait à l'encontre de leurs intérêts privés. Quoi, en en fait. gros, ça veut dire que nous, on va, par exemple, à l'Union européenne, il y a un truc qui s'appelle un Conseil de normalisation, c'est-à-dire qui établit les normes. Par exemple, dans le cas, il y a des trucs comme le principe de précaution qui n'existe pas encore chez eux. Et en gros, ça veut dire que propose d'installer dans ces commissions des gens euh, de, de, qui sont des lobbyistes ou des représentants de grosses multinationales qui vont pouvoir siéger à l'Union Européenne pour permettre, à faire, essayer de faire bouger les choses et déterminer euh, les normes de l'avenir. Évidemment, ce truc est unilatéral. Hein, C'est-à-dire que de ce que j'en sais pour l'instant, il n'est pas du tout proposé que des gens européens aillent aux états unis pour parler de leurs normes. Donc c'est vraiment dans un seul sens et c'est un peu ce qu'on développera tout à l'heure aussi avec Thomas Porcher, qui est économiste aussi et qui connaît bien le sujet du TAFTA. Voilà, donc ça, c'est les, les objectifs dans les grandes lignes. Ah bah, du coup, alors, ça, c'est le, le, le débat de ce soir, en gros, c'est voilà. Qu'est-ce que le TAFTA Et alors après, vite fait, qu'est-ce que le CETA Le CETA, c'est la même chose avec le Canada ouais, Pour moi, ce que je vous ai raconté, c'est vraiment pour les deux, les deux accords transatlantiques, d'accord D'ailleurs, c'est notre message, le CETA, c'est un peu, si vous voulez, le... On va dire le cheval de 3, c'est un peu l'équivalent du TAFTA, parce que le TAFTA a beaucoup de plomb dans l'aile avec les différentes fuites et les différents euh, débats et virulents qu'il y a autour du TAFTA. Or le CETA, c'est l'exact, on va dire, c'est le même accord avec les mêmes objectifs, les mêmes mécanismes. Euh, et en plus, il faut penser aussi que, donc peut-être Thomas Porcher vous le racontera, il ne euh, faut pas oublier que les économies canadiennes et états-uniennes sont très imbriquées. Il y a 80% des, des entreprises états-uniennes qui ont une filiale au Canada et qui pourront se servir du CETA pour influencer et attaquer les normes et lois euh, de l'Union Européenne et de la France. D'ailleurs, il euh, y a un truc qui est passé aujourd'hui, euh, qui a été un peu diffusé sur les réseaux sociaux, <coughs> qui donne vachement envie euh, sur le CETA. Pardon à nos amis canadiens, mais c'est la vérité. Donc euh, le Canada a décidé par exemple d'irradier sa viande hachée à la frontière. Euh, potentiellement euh, pour le, la qualité de la viande qu'on pourrait recevoir des Canadiens, ça vous donne un petit peu une information sur euh, la qualité de la nourriture qu'on pourrait recevoir. Donc euh, ne mangez plus de viande hachée, hachez-la <rire> vous-même, hachez-la chez votre boucher, mais faites très attention à la viande hachée, malheureusement on en fait un peu tout et n'importe quoi. Et le TISA, alors c'est quoi le TISA Alors moi j'ai moins d'informations parce que je suis moins le sujet, mais alors le TISA c'est un... Euh un accord qui est encore plus secrètement négocié par je crois une vingtaine de pays si je ne me trompe pas, qui est un accord en fait sur les services, un accord de commerce sur les services. Euh c'est d'ailleurs l'ACS, le sigle en, en français, je crois, Accord de commerce sur les services. Euh, et donc là, il y a une fuite récente euh, qui montre également, au même titre que, que le TAFTA et le CETA, qu'il y a euh, énormément de risques, notamment, voilà, c'est un véritable déni de démocratie. On va essayer de libéraliser encore plus, privatiser encore plus les services, et notamment les services publics. En gros, euh, ça veut dire que si on signe ce truc-là, les compagnies américaines, par exemple, ont le droit de venir sur le sol français et sont obligées de concurrence. C'est-à-dire qu'on est obligé d'ouvrir les marchés qui sont aujourd'hui privatisés. Je pense à EDF, Enercop, n'importe quoi. N'importe quoi quel fournisseur d'électricité par exemple ou d'énergie peut venir sur le sol européen, pas que français et ça veut dire qu'en gros on perd un peu la main sur des préférences nationales qui font que certaines choses fonctionnent parce qu'elles sont libéralisées certes mais qu'elles appartiennent encore à l'état et à des entreprises privées et donc on a encore un peu la main dessus euh, voilà, tout ça c'est un peu la même chose en gros, pour résumer, pour ceux qui découvrent un peu ce sujet, euh, là où le, le, la loi travail donne le pouvoir aux entreprises sur le droit du travail le TAFTA donne le droit aux entreprises sur le droit européen et le droit des pays qui cherchent à essayer de maîtriser un minimum ce qu'il y a dans nos assiettes, ce qu'il y a dans nos sols parce que si ces lois passent et si par exemple on est obligé d'accepter Monsanto sur le sol européen les sols seront foutus on essaiera d'en parler tout à l'heure avec des gens un peu plus calés euh, sur l'agronomie mais voilà en gros c'est ça, c'est euh, renoncer au pouvoir des États face au pouvoir de l'argent c'est-à-dire aux multinationales internationales. Alors du coup on a un gros programme. Un uh, gros programme, un gros programme. Pour le On du coup sur le côté événementiel, hein, après avoir bien défini ce que c'était le CETA, le TAFTA et le TISA. Du coup, on prépare tous ensemble avec Johan, Julien et David et tous les autres membres de la, du pôle Tarantita, Tarantita euh, la journée du 4 juin. Ça s'est préparé en plusieurs étapes. Comme je vous ai dit, le pôle s'est constitué tout récemment le 12 mai. On a eu beaucoup, beaucoup de pain sur la planche. Première étape, c'était de Le passer 4 juin, c'est samedi, on rappelle tout à tout, tout le, le monde. Fait. Samedi, dans deux jours, s'il vous plaît, venez nombreux, on a besoin de vous. c'est Place de la République Place de la République, évidemment. Euh, plus ou pas, on sera là. Et du coup, en fait, cette journée se prépare depuis longue date. Depuis le 12 mai, on a plusieurs étapes. On est repassé en AG le 22 mai, euh, donc euh, avec le pôle anti-Tafta et anti pour avec un texte pour confirmer euh, la position nu debout anti-Ceta, anti-Tafta, ce qui était déjà le cas depuis le début du mouvement. Mais on voulait reconfirmer ça de manière euh, la plus légitime possible devant l'AG. Et ensuite, c'est arrivé donc les visuels. Vous voyez la banderole quand vous arrivez à l'accueil, banderole nu debout anti-Zone, euh, anti-Ceta, Tafta. On est très fiers de cette banderole avec des seins debout qui a contribué. Les visuels au sol, marquage au sol, vous verrez euh, sur les tout le bitume, anti-ceta, anti-tafta. Et euh, ce passage en -lager a été très symbolique car on a fait un appel en fait aux autres villes que Paris de lancer en fait une zone hors CETA-TAFTA. En effet, euh, l'objectif du 4 juin, ce n'est pas, pas seulement de faire réfléchir les gens sur le ceta tisa et le TAFTA, c'est également de demander à Hidalgo de déclarer Paris zone hors CETA-TAFTA, comme l'a fait le maire de Grenoble, comme l'a fait le maire de Barcelone. C'est cet objectif-là, quand même, sous-jacent du 4 juin, outre informer l'opinion, c'est d'agir. Et cette lettre ouverte, elle est sur Facebook, en, sur le, la page Facebook donc, du pôle anti-cétate que vous pouvez retrouver, qui a été diffusée sur les réseaux sociaux, qui est reprise par d'autres villes comme Lille, Bruxelles, Lyon, Strasbourg. C'est assez important quand même, ça, ça nous tient à cœur, cette coordination nationale en fait. Qui, Et as des qui nouvelles des autorités, du coup, euh, ils vous autorités. ont répondu ou pas Enfin, Des gens à qui vous avez envoyé cette lettre ouverte euh, Alors, les élus, ils nous répondront peut-être pendant le conseil municipal, là où ils vont discuter de cette motion euh, hors CETA, hors TAFTA pour la ville de Paris. Mais on a des réponses des villes, ça, des, no des autres nuits Debout. Alors, tu veux dire ça, des participants à Nuit Debout des autres fait. villes, évidemment. Et ça, c'est quand même assez sympa, parce que bon, Nuit Debout Paris, c'est pas Nuit Debout tout seul. Bien sûr. Euh, on, fait, euh, on travaille conjointement avec les autres villes qui répondent présent et ça c'est euh, c'est un gros plaisir aussi dans le travail qu'on fait depuis trois semaines de voir d'autres bah, personnes. Hors tafta, hors Barcelone est déjà hors Barcelone Tafta. hors CETA Comment? Barcelone est déjà. Barcelone c'est déjà déclaré hors c'est hors Tafta. Donc le Grenoble aussi. La ville, la mairie du 14 le, le maire aussi. Le maire. D'accord. Tout à fait. Et là on lance un appel le samedi hein pour faire de même. 1800 collectivités en Europe qui sont hors Tafta, dont presque près de 700 en France. C'est quand même c'est quand même formidable. Tout à fait. Après le problème c'est qu'effectivement Paris c'est extrêmement symbolique. Tout à fait. On donc verra euh, si Hidalgo tient, ses, tient bat, sa politique. Hidalgo euh... se dit quand même extrêmement impliquée dans les processus écologiques de protection de l'environnement. donc on, ça. on a hâte d'entendre sa réponse à cet appel. Ouais, on a hâte de voir si elle, elle tient sa ligne en fait, euh, environnementale, comme elle l'a montré à la COP21. À l'écoute des citoyens, voilà écoute tes citoyens, Anne, s'il te plaît. On te demande de déclarer Paris, zone hors TAFTA. Ce serait formidable. voilà donc un petit topo peut-être sur la journée du 4 juin, on la préparé L'objectif du 4 juin, comme je vous l'ai dit, c'est bien d'informer, d'agir et de proposer. Et tout s'articule autour de ces trois objectifs avec toutes les commissions. Il n'y a pas que l'écologie, il n'y a pas qu'avocat debout, il n'y a pas qu'économie. Il y a dessin debout qui s'implique, il y a banlieue debout avec qui on va converger. Euh, il y a quand même aussi euh, architecture aussi qui va nous monter un dôme. C'est quand même assez sympa euh, ce projet, vraiment rejoignez-nous, parce qu'il euh, y a une très bonne ambiance dans ce pôle-là. Pour une journée qui va se décliner en plusieurs étapes donc déjà, à midi, on fera un gros appel à volontaires pour monter notre super cheval gonflable de 3, de 8 mètres de haut euh, que Johan euh, nous prête euh, avec gentillesse. C'est génial, Donc pardon. Appel aux volontaires pour monter ce super cheval gonflable. Euh, on va également monter euh, donc, euh, la logistique avec les Barnum, s'il pleut. Normalement, il ne pas, s'il vous plaît. Et euh, également, on verra l'orchestre debout s'installer de midi à 13h30 en fait, sur la place. Début des hostilités, c'est à 14h, un atelier de vulgarisation, d'information, en fait, qu'est-ce que le CETA, le TAFTA et le TISA, que va animer Johan, euh, donc du Stop TAFTA. Également, seront présents, en fait, Nicolas Roux, hein, des Amis de la Terre, et Vial, donc, du collectif Attac, pour présenter cet atelier, donc, de 14h à 15h. À 15h, on commence avec l'Orchestre Debout. C'est la musique qui apaise les mœurs, donc du coup on les écoutera tous sur la place de la République. D'ailleurs Clément d'Orchestre Debout fait toujours un appel, il faut des musiciens, ne pensez pas qu'il y a beaucoup de musiciens, il faut toujours rester mobilisé. Donc si vous êtes musicien et que vous voulez participer, ou danseur ou chanteur, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook Orchestre Debout s'il vous plaît, merci. Tout à fait, donc du coup 14h atelier d'information, 15h Orchestre Debout, et là on rentre dans le dur, dans le noyau en fait de, de la journée du 4 juin, c'est de 16h à 17h30 les débats en AG. On s'est bien accordé avec trois ou quatre intervenants qui vont implique, qui vont s'impliquer sur les volets touchés par ces traités. Le volet éco-social, ce serait Thomas Porcher qui viendra peut-être tout à l'heure. Il y aura le volet aussi agriculture, alimentation, qui sont bien sûr un secteur extrêmement touché par ces traités. Et là donc ce serait Giro, donc qui viendrait intervenir sur ce débat-là. Également des commissions qui voudraient intervenir. La commission logistique, Marie en fait la logistique voudrait intervenir sur ce sujet-là. Avocat debout également et peut-être euh, la commission éducation populaire qui voudrait également euh, faire un topo. Et là encore. Encore une fois, c'est extrêmement important pour nous d'impliquer les commissions. Toutes les commissions ont un mot à dire donc à cet AG, donc encore une fois un appel à eux. Et du coup c'est une occasion aussi pour tous ceux qui voudront se la place de la République d'en apprendre un peu plus directement, de venir participer à ces choses-là, d'entendre les points de vue de chacun et de se faire une opinion propre. Informez-vous, c'est vachement important. Tout à fait. Donc encore une fois, objectif c'est informer, réfléchir et agir. Et l'action, on l'a mis en place dans un atelier Next Step. Donc en parallèle du 16h-17h30 de l'AG, on aura un dôme d'Archidebout qui contribue gentiment avec nous. Ils vont monter son dôme et sous cette bâche, pendant 30 minutes, on va se réunir pour parler des actions concrètes. Il y a les débats et il y a les actions. C'est des actions concrètes, donc c'est des choses que vous voulez faire pour essayer de faire en sorte que les citoyens prennent plus la parole, s'élèvent contre le TAFTA Plus que la parole, c'est d'agir. C'est vraiment de soutenir en fait tout ce qu'on soutient le 4 juin, c'est de faire réfléchir les peuples sur ces traités et de demander à Hidalgo, pour nous les parisiens, de déclarer Paris zone hors CETA TAFTA. Et que tout ce dôme va se gérer ses actions. Et là, je parle, on ne va pas tout dévoiler, mais c'est quand même l'action du 15 juin par rapport au conseil municipal où cette motion hors CETA TAFTA est déposée, que là tout va se jouer et c'est sous ce dôme que je vous donne rendez-vous parce que c'est là où en fait tout va se, va se coordonner. Et vous venez nombreux parce qu'on a besoin d'idées, on a besoin de mains et euh, c'est comme ça ensemble qu'on va pouvoir construire quelque chose. Parce que le problème principal, finalement, c'est qu'on n'a pas du tout la parole. C'est-à-dire que les citoyens ne sont pas du tout consultés sur non. ce texte. Déjà, les, les législateurs ont du mal à savoir ce qu'il y a dedans. Il y a eu une fuite donc, de Greenpeace. Il y a quelqu'un de Greenpeace qui viendra la semaine prochaine nous en parler euh, concernant certains aspects du texte qu'on a réussi à lire pour ceux qui ont réussi à mettre le, la tête dans les... Je ne sais plus combien de pages il y a là-dedans, mais il y en a beaucoup trop. 178, je J'ai essayé de relever un peu des choses qui me paraissaient cohérentes, mais il y a énormément d'aspects qui sont extrêmement problématiques. Donc la première chose c'est qu'on ne peut pas lire ce texte puisqu'il est, euh, est un peu négocié dans le plus grand secret. Et en plus, les citoyens ne sont pas du tout consultés sur un truc qui va avoir un impact sur leur vie, sur leur alimentation, mais donc sur leur cancer, sur leur emploi. Il y a tellement d'aspects finalement qui sont concernés par ce truc. C'est complètement opaque en fait, comme le disait Johan, les négociations sont dans une opacité totale. Et c'est ce qu'on dénonce aussi à nu Debout et avec le collectif Stop Tafta. — Ouais, non, non, c'est vraiment un peu le combat numéro un qu'on a mené avec les différentes organisations, les, les millions de citoyens via la pétition d'Aire européenne, qui a rassemblé plus de 3,4 millions aujourd'hui de, de citoyens en Europe. Et c'était vraiment ça. C'était le problème de l'opacité qui a forcé un vrai problème de démocratie, non, puisque, comme dire, tu dis, il s'agit des choix démocratiques qui sont remis en cause directement euh, derrière nos dos. Et donc on a besoin d'ouvrir le débat. Et c'est un peu ce qu'on demande euh, premièrement à, à nos chefs d'État, nos gouvernements, à nos ministres du commerce, de... Bah D'ouvrir le débat un peu plus aux citoyens, mais également aux élus qui n'ont pas du mais tout euh la main euh sur le, le sur le as dossier. T'as perdu ta, ta capote, <rire> mais euh... attends. <rire> Voilà. Euh, mais en plus, je te coupe, on reviendra sur le planning, mais ce n'est pas du tout français ce problème, c'est clairement européen. Oui, parce qu'en fait, depuis le traité de Lisbonne 2009, la compétence sur le commerce et l'investissement a été transférée à la Commission européenne. Donc c'est elle qui négocie au nom des États membres de l'Union européenne. Tu veux dire que nous, on n'a plus du tout euh, vocation ou possibilité de négocier quoi que ce soit En fait, les États donnent au début un mandat de négociation qui définit le cadre général on aimerait négocier ça, donner tel objectif. Donc, et après, donc, elle donne, entre guillemets, les pleins pouvoirs à la Commission qui va euh, se charger de négocier pendant euh, X années. Le CETA, ça a duré 5 années. Euh, le Tafta ça fait bientôt trois années et donc c'est elle qui va faire ça euh, voilà derrière des portes on va dire euh, blindées et euh, c'est que euh, grâce à des fuites ponctuelles qu'on arrive à avoir un peu d'informations. elle nous dit qu'elle nous donne des comptes rendus pour voilà dans un espèce d'accès de transparence qui n'en est pas hein, parce que c'est des comptes rendus qui sont édulcorés on a ouais. très peu d'informations ils vont voilà. évidemment pas communiquer sur les informations sensibles qui vont être contestées par la société civile c'est certain enfin c'est déjà fait c'est-à-dire que et puis les fuites de Greenpeace la récente nous ont confirmé les craintes euh, qu'on a essayé de mettre en exergue depuis plus de deux ans, quoi. Donc, il euh, y a un moment où même si après ils vous répondent après ces fiches que ce ne sont pas les positions finales. Oui, bien, bien sûr. Textes. Mais là, ce, qu Mais nous du donne, coup, ce ça qui est nous intéressant, donne ça nous donne la philosophie des textes. Bien Et sûr. Et je pense que ça ne va pas changer radicalement. Ça fait déjà très cycles de négociation. Ça m'étonnerait que ça change radicalement. Mais juste entre parenthèses, qu'on soit pour le vote ou pas, là vous voyez l'utilité vraiment d'avoir des députés européens pour lesquels on vote. Voilà, elle est là. C'est que c'est ces gens-là qui vont défendre ces textes. Donc euh, quand on se dit non, c'est pas très intéressant de voter pour l'Assemblée nationale, c'est pas très intéressant de voter, tant qu'on n'a pas un autre système à présenter. C'est important parce que c'est ces gens-là qui vont se battre pour essayer de, de faire entendre leur voix et pour faire en sorte que n'importe quoi ne passe pas au niveau du, du Conseil européen. Exactement. Alors du coup pardon je t'ai coupé. Mais oh, du rien. coup au moins on discute tu vois c'est moins. Euh, c'est moins, moins on, on interagit programme ensemble c'est pas qu'on échange un petit peu <rire> tout, tout à fait tout à fait c'est pas bon de prendre toujours à part horizontalité Mais non mais en plus c'est très un peu la télé donc on a tendance à parler super vite et tout alors que ce qui est intéressant aussi c'est qu'on qu parle aussi autour de tout ça. Bien sûr. Donc alors toi du coup là on était on était âgé euh, en oui. parallèle le dôme avec les actions. Tout à fait. Qui vont et à 17h30 proposées. en fait on finit donc en fait ces actions ces discussions d'actions en fait. Sous le dôme d'Archi Debout et on repart à l'AG et on, donc, on dresse le topo de ce qui s'est dit sous cet atelier en fait, Next Step. Tu veux dire en il y a une, vraiment une interaction en fait, entre l'AG et l'atelier Next Step. l'atelier L'AG, c'est là où il y aura les débats de fond. Pendant ce temps, à 17h, on va sous le dôme pour faire l'étal en fait, de toutes les actions. Et après, on sort de ce dôme, on va en AG en disant « on a prévu ça, ça, ça » rejoignez-nous à telle date, à tel endroit, on va en discuter. D'accord, donc et en gros, là où, ça en veut fait, dire que vers ça, 18h, 18h30 Non, ce sera plutôt 17h30, D'accord. pour la simple raison qu'en fait on converge avec les luttes qui sont sur la place de la République. Il y a également la marche des banlieues qui va démarrer à 17h sur l'autre côté de la, de la place, et euh, qu'on qu va annoncer également en, en AG. Fait. à 17h30 on finit, euh, on parle en fait, des actions qu'on a mis en place, on fait, on fait un appel au départ de la marche, et là, du coup, Fanfare Debout se mettra, se mettra en place pour clôturer en fait toute la journée qui s'est mise en place. D'accord, donc voilà. ça commence à midi, jusqu'à 17h30. Logistique et euh, exactement, 17h30, on passe le relais pour la marche de, de banlieue Debout, Tout à fait. pour essayer de leur donner à eux de la force et d'orienter un peu tous les regards vers eux. C'est ça. Donc c'est une journée bi -thématique. Voilà, bithématique, voire tri-thématique, sachant que maintenant il y a également la marche en fait, de, contre les abattoirs pour les animaux qui va aussi euh, prendre place sur la place de la République. Alors, on la est commission antispéciste hein. qui va venir nous en parler euh, vendredi à 21h30 de mémoire, nous parler de cette marche justement, c'est euh, de couvrir un peu tous les sujets, mais il y a tellement de choses. Euh, oui, voilà. ouais, complètement. Mais bon, on est, tous, euh, on est tous, vous êtes tous les bienvenus de toute façon, une très bonne Et toi, du coup, coup. tu es avocate au départ. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie mmh. de t'impliquer dans ce collectif, puis ensuite on demandera jaune qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, euh, ça c'est un combat prioritaire pour moi bah, Déjà par les causes que ça défend et euh, peut-être, on s'agit déjà de, de manière sans être avocate en fait, en, fait, euh, en tant qu'être humain, on est quand même très. Voilà, en tant qu'individu, on est déjà sensibilisé aussi par le déni démocratique que tout représente, les causes qu'on veut défendre, et on sent bien, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on sent que notre voix elle porte pas haut. quoi, On sent qu'on euh, a beau, on a beau euh, contester, se révolter, on en a marre. Moi j'en avais marre de lire les articles de journaux et de, et de me révolter toute seule dans ma cuisine en fait, et j'avais vraiment envie d'agir autrement que dans les manifestations. Et là il y a, y, a y a quelque chose de, de profond, il y a une réflexion, il y a d'autres personnes qu'on rencontre qui sont d'accord avec nous. On a beau être des partis différents et de bords différents, on converge dans beaucoup de points communs. Ça, ça m'a vraiment passionné, l'énergie aussi humaine qu'on retrouve. On fait énormément de rencontres, c'est assez enrichissant. Et le troisième point, là, c'est plutôt en tant qu'avocat, ce qui m'a c'est que ça casse les codes. On n'entend on pas parler des avocats qui descendent dans la rue. Ben, là, cette fois-ci, c'est fait. Ils descendent dans la rue, ils tiennent des consultations gratuites tous les jours, ils s'impliquent dans les débats de fond. Euh, euh, vraiment, ils mettent, la, ils mettent la main dans, dans, dans le travail. Et euh, je trouve que c'est ça qui est intéressant, en fait, euh, dans de debout. Voilà. Et du coup, euh, dans cette notion de Tafta, il y a aussi un truc un peu problématique qui est cette histoire d'arbitrage, dont on a un peu abordé les contours tout à l'heure. C'est-à-dire de se dire que potentiellement, euh, une, une marque ou une, une, une méga société peut attaquer un pays qui refuserait ses produits et qu'on n'aurait pas beaucoup de possibilités de défense Par exemple, en général, l'arbitrage en droit, c'est quoi Déjà, l'arbitrage en droit, alors je ressors mes cours de droit de master, hein, parce que c'est vrai qu'on y passe tous par là quand on étudie en droit. En fait, l'arbitrage, par définition, en fait, c'est un mode de justice parallèle au mode de justice étatique. C'est un mode de résolution des litiges. On a des litiges, normalement on va devant le juge, mais bien là l'arbitrage c'est différent, c'est pas un juge étatique, magistrat, fonctionnaire, ce sera un juge qu'on va désigner nous. C'est pour ça qu'on définit l'arbitrage. En fait Alors déjà on définit l'arbitrage comme un mode de résolution des litiges, en fait, où on désigne une personne, ça pourrait être vous, hein, en vrai, ça pourrait être nous, désigne une personne pour nous départager. Et l'intérêt c'est la souplesse, première intérêt c'est la souplesse, c'est-à-dire qu'on Mais... va désigner une personne pour résoudre ces litiges qui sera en fait de notre choix. Donc on va, enfin, on va choisir une personne qui est plus compétente, qui est dans le domaine qui nous intéresse, par exemple les litiges commerciaux. Les commerçants vont préférer choisir un arbitre, on l'appelle comme ça ce juge nommé, qui sera donc en fait euh, déjà dans la matière, qui sera compétent. Mais vu que par exemple dans les, les jurés par exemple... Pour qu'ils soient impartiaux, on en prend plusieurs, 12, 15, etc. Parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de l'exercice, de ce pouvoir de faire trancher les choses. On sait que les juges, c'est quand même des carrières très, très longues et très complexes parce qu'il y a une grosse responsabilité. Mm -hmm. Du coup, c'est quand même extrêmement dangereux de pouvoir donner la décision dans les mains d'une personne qui peut être choisie aussi un peu euh, mal intentionnellement. Euh... Euh, en fait, est, euh, ce, qui est, ce qui est fou, c'est que c'est une justice qui existe depuis très longtemps. Hein. L'arbitrage, euh, encore une fois, euh, on le voit historiquement, ça date de... Des, du temps des Romains, euh, il y a toujours eu en fait ce moment de... On délaisse la justice étatique pour se rejoindre en fait à la juste parallèle des arbitres en fait. Il y a toujours eu ça. Donc peut-être qu'il peut peut-être qu peut, peut approfondir sur le taf tel et mais... Euh... Non, en fait, dans le taf tel et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'arbitrage qui est lié à l'investissement. Donc en gros, c'est... Le principe pour le, le redonner, c'est tout investisseur états-unien ou canadien, donc via le CETA ou via le DAFTA, mais aussi des investisseurs européens qui n'auraient juste à installer une boîte aux lettres, donc une filiale autrement dit au Canada ou aux états unis pourront attaquer toute nouvelle loi mise en place par la France ou un autre état membre dès lors que ça à leur profit actuel ou potentiel, donc les attentes de profit. Un cas emblématique par exemple récemment, ça va être TransCanada qui devait agrandir un pipeline qui devait acheminer euh, les sables bitumineux d'Alberta, donc du Canada, vers le golfe du Mexique états Il y en a déjà un, il voulait l'agrandir. Il y a eu une énorme pression, une énorme mobilisation populaire contre ce projet complètement climaticide et Obama a fini par céder. Dans le cadre de la COP21, il a dit on arrête ce projet, j'y je, je, je, je, oppose mon veto. Effectivement, c'est contre, contre les objectifs climatiques. Et quelques semaines après, en janvier 2015, on apprend que TransCanada, en vertu de l'accord de libre-échange qui s'appelle l'ALENA entre le Canada, États-Unis et le Mexique, porte plainte contre les États-Unis et demande 5 milliards de compensation. Voilà, pour le simple fait d'avoir opposé un veto. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cet arbitrage privé, donc comme tu disais, qui contourne la justice publique, cet arbitrage, il existe via plus de 3400 euh, accords d'investissement qui existent à, à travers le monde, qui ont déjà été signés à travers le monde par plusieurs États. Et euh, ça a été créé lors des, lors des mouvements de décolonisation. Le premier de mémoire, c'est en 1969. Et le but était de protéger les investissements des colons qui faisait face au mouvement de décolonisation et C'était pour stabiliser un peu l'environnement euh, euh, d'investissement, donc l'environnement le, le, euh, des affaires, quoi. Oui, mais sauf que ça n'a jamais été euh, prioritaire sur les, les, les, comment dire, la justice du pays concerné, si Non, ça n'a jamais été prioritaire. En fait, c'est parallèle. Et d'ailleurs, ce qui est remarquable, c'est que dans le cadre de TransCanada, ils ont porté plainte via l'arbitrage privé et via l'arbitrage, on va dire, public. Enfin, pas l'arbitrage, pardon, mais via le système public, juridique public, et pour voir lequel sera le plus favorable. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la somme de tous ces euh, traités d'investissement qui fait que, au bout d'un moment, le droit commercial et d'investissement devient supérieur euh, aux au droit usuels, public, quoi. au droit pénal, au... et donc du coup, de plus en plus. C'est des avocats d'affaires en fait qui sont derrière ça, qui sont payés des milliers euh, de dollars la journée. Ce ne sont pas des juristes qui sont liés à des magistratures indépendantes. Donc il y a des conflits d'intérêts hein, parce qu'ils font plusieurs choses à la fois. Ils font du conseil et en même temps ils font du, de l'arbitrage de conflits à la fois pour aider les mêmes parties. Donc oui, c'est ce qu'on voit, c'est les lobbyistes, c'est-à-dire des donc, gens qui euh, se disent euh, à, à, représentants indépendants ou experts indépendants voilà. qui finalement sont payés pour participer à des conférences ou pour représenter les intérêts de sociétés privées. Exactement, euh... donc l'impartialité euh, elle n'existe pas. Euh, c'est pour ça qu'on prend des juges qui travaillent longtemps pour pouvoir être potentiellement impartiaux Et donc justement il y a un vrai business qui s'est créé lié à ça. Donc il y a des, il y a des cabinets d'avocats privés, donc spécialistes en, en droit international, en droit de l'investissement, euh, qui vont justement aller démarcher les multinationales pour leur dire euh, « regardez, vous devriez utiliser ce... » Cet accord de libre échange parce que grâce à lui, vous, vous allez pouvoir attaquer telle euh, euh, telle législation, telle loi qui vous est défavorable. Et comme vous... pour l'exil fiscal en fait. Voilà, donc à peu il y a une espèce de vrai business qui s'est créé euh, autour de l'arbitrage d'investissement privé. Enfin, il y a quelque chose d'aberrant. Euh... Donc l'espèce le, le, le, d'intégrité qu'on attendrait des gens qui cherchent à, à signer des traités comme cela, qui mettent en péril quand même et la planète. Parce que clairement, ce ne sera pas un truc rétroactif. Hein. On ne pourra pas revenir là-dessus. Une fois que ce sera infiltré dans les sols, ce sera terminé. En tout cas pour les produits comme Monsanto. Et, et même ceux qui ont dans les mains l'avenir d'État, de, de, de, de, etc. L'alimentation d'une population. On parle d'un mal mondial. On parle de leurs enfants. Euh, ces gens-là n'arrivent quand même pas à faire passer. On voit que l'argent passe maintenant devant tout. Il n'y a plus d'intégrité par rapport à ça. Quoi. Moi ce qui me choque, enfin après je reviens pas là-dessus, mais, me... mais ce qui me choque en fait c'est euh, avec, avec le recul qu'on a en fait on se rend toujours compte qu'en fait cette justice parallèle prend énormément de poids quand en fait la justice étatique est faible, quand l'état est faible. Et c'est là en fait l'état ça représente quand même les citoyens, ça représente l'intérêt général. Et quand cette justice arbitraire prend autant de poids, en général c'est toujours accompagné en fait d'un état faible qui défend mal ses intérêts. Et ça, en fait, qui fait vraiment peur, je trouve. Et un dernier détail, il ne faut pas oublier que ces compensations, elles sont payées par l'État. Donc, qui est derrière l'État C'est le contribuable. Donc, c'est le contribuable qui paye une fine des compensations. Donc, c'est un transfert de fonds publics vers euh, les mains des multinationales. En fait, c'est les, les miettes qui nous restent aujourd'hui, puisqu'on sait que le reste est au Panama ou au Luxembourg, euh, vont donc faire comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on renfloue voilà. les banques et les banques nous, nous prennent ce qu'on a. Donc finalement c'est l'argent des citoyens qui va vers des structures privées qui maintiennent leur pouvoir et leur puissance en gardant cet argent à l'écart et qui ne le font plus circuler. Ce qui fait qu'on est de plus en plus opprimé et de plus en plus tributaire de ce système financier. Donc on parle de la fin des pouvoirs, finalement, politiques des États, et de dire qu'aujourd'hui, en gros, clairement, c'est un aveu de faiblesse des États face aux multinationales. Ça veut dire que ça ne sert plus à rien, que notre pouvoir aujourd'hui n'est déjà plus en France, mais déjà presque plus à Bruxelles, et que finalement, des structures internationales assez fortes vont décider de notre avenir, de ce qu'on mange, de comment on va travailler, comment on vivre. En gros, c'est ça. Mais après euh, il faut quand même avoir une lueur d'espoir quand même et on va quand même en parler je pense au samedi 4 juin de la marge de manœuvre qu'ont les peuples en fait euh, face à ces traités. C'est la mobilisation parce que bon Johan pourra en parler plus que moi mais plusieurs fois la mobilisation des citoyens a montré qu'en fait des fois les structures, la commission européenne par exemple reculent sur certains points. Et c'est pour ça que c'est important, en fait, d'informer les gens et que les gens se saisissent de leurs sujets. C'est ça qui se passe à Nuit Debout, c'est qu'on se saisit des sujets qu'on ne comprend pas d'abord on se force. Et c'est là le pouvoir, c'est l'information. Et c'est... Je pense que Johan pourra me compléter là-dessus, mais c'est là l'enjeu, en fait, du ouais, Mais pour rebondir à ce que tu disais surtout, c'est qu'il y a un... C'est exactement ça, il y a un véritable transfert de souveraineté et de pouvoir politique bah, du politique justement et des états de nos élus vers les multinationales et d'ailleurs nous on répond souvent à l'actualité par exemple quand, on, quand Ségolène Royal va vous dire que elle va lutter pour éviter l'importation du gaz de schiste on lui dit mais te fous pas de nous parce que derrière vous êtes en train de négocier ou de donner votre aval pour négocier des accords qui s'appellent le TAFTA et CETA qui prévoient l'importation euh, de gaz de schiste, et de stade mini, etc. Et que même si vous ne le voulez pas, après vous allez outiller les multinationales qui pourront vous attaquer via l'arbitrage ou qui vont demander à modifier telle loi, telle loi justement pour permettre l'importation de manière un peu plus secrète et subreptice via les instances de coopération réglementaire. Et c'est là où on, on, et, tout est, et, tout, et ça ajoute un tel niveau de complexité, de technocratie, que le citoyen, je pense, un peu euh, normal, qui vit sa vie tranquillement, n'y comprend plus rien et n'a plus envie d'y comprendre à tous ces espèce de charabia. Mais la, la question, en fait, c'est vraiment comme pour la loi travail. C'est pour ça que je fais souvent le parallèle entre le TAFTA et la loi travail, parce que c'est la même chose. J'ai l'impression que finalement, on, on essaie de solliciter nos représentants, mais est-ce que nos représentants ont encore véritablement la main par exemple, c'est une question qu'on se posait sur la Grèce. À un moment donné, effectivement, le PIB de la Grèce était un peu trop faible pour faire vraiment basculer l'Europe dans une dynamique différente par rapport aux crises d'austérité, etc. En revanche, la France a un poids considérable. Mais est-ce que c'est une question de couille, pardon, excusez-moi, euh, et d'intégrité Ou est-ce que c'est vraiment euh, une prise d'otage C'est-à-dire, est-ce que François Hollande, finalement, n'avait pas pleinement conscience de, de, de, de, du système en place aujourd'hui au niveau européen. Et est-ce qu'il ne s'est pas juste fait avoir euh, par manque de connaissances, par manque de compétences Je ne sais pas. Je pose la question. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, il a vraiment le pouvoir euh, de, de s'insurger et de faire changer les choses sur ce texte ou pas Manque de connaissances, à mon avis, non Hein, manque de compétences, euh, ça peut-être, c'est possible. Mais à mon avis, manque de courage, c'est certain. Moi, je pense vraiment, bah après, ça c'est... Euh, Johanna encore rentrera plus dans le technique, mais je pense vraiment que là, c'est un manque de courage des politiques qui sont phagocytés, en fait, par leur retour d'ascenseur, par la pression des lobbies, qui les attaquent dès qu'ils rentrent dans leur carrière politique, en fait. Et euh, c'est juste le résultat, en fait, d'une somme de, de, de pression politique il, euh, dont ils ne se détachent pas, je pense. Non, mais je pense que ce qui caractérise le, le monde d'aujourd'hui, c'est la connivence entre le politique et le... Et le, et le monde des, des, des lobbies privés quoi, et donc euh, je pense qu'au niveau européen c'est encore plus le cas, la commission mais dans le cadre de ces accords par exemple, elle ne va consulter à 90% du temps que les lobbies d'intérêt privé, c'est-à-dire que tout ce qui est euh, intérêt public, ONG, euh, société civile, et les intellectuels, les chercheurs qui ont aussi des... des... Pratiquement pas, mais ça on pourra d'ailleurs en parler, je vois... Avec Thomas je vois Thomas arriver, est-ce que vous voulez rester encore un peu avec nous et on... tu t'en vas Bon on va faire venir Thomas alors, Thomas, tu viens